Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous nous retrouvons pour la bande-annonce de la chaîne YouTube. Je fais des vidéos IRL, des vidéos gaming, des vidéos parfois dans des garages, mais c'est très rare. Des vidéos euh, où se présentent des voitures de tous les jours, et pas de tous les jours, voilà ce que je fais, j'espère que mes vidéos vous plairont, et voilà.